Mot sur le, la convergence des luttes. Je, une des choses que j'aime pas dans ce terme, c'est le terme des luttes. Parce qu'on a l'impression qu'il est évident euh, d'emblée de quelle lutte il s'agit. Or, des luttes, il y en a quantité de luttes. Et ces luttes sont menées, je dirais, de façon aussi euh, sincère par des gens. Il y a, il y a, parmi ces luttes, il y en a que j'aime pas du tout. Euh, la lutte des. Euh, euh, euh, des automobilistes contre les limitations de vitesse. Moi, je suis pour les limitations de vitesse. Donc, euh, le, le permis de tuer, ils veulent le, le garder. Euh, euh, la lutte euh, pour euh, la conservation du mariage entre un homme et une femme, par exemple. Bon, il y a beaucoup de gens qui étaient très attachés à ça. Euh, ça fait pas... C'est une lutte. Donc, euh, est-ce que dans la convergence des luttes, il y a celle-là Non. Il y a une sorte d'idée que il y aurait une évidence qui est quelles luttes sont bonnes et quelles luttes sont, sont mauvaises. Je pense que c'est une erreur. J'y reviendrai aussi. Alors L'idée de convergence des luttes, un, à une époque, c'était un terme syndicaliste, qu'il fallait amener les différentes grèves à converger pour se renforcer, etc. Mais l'idée, grosso modo, c'est assez lié à l'idée de révolution. On veut une sorte d'implosion de, de toutes les luttes qui se, se convergent jusqu'à ce que ça fasse la grève générale. Alors euh, là, en l'occurrence, c'est la convergence des luttes contre le sexisme, contre le racisme, etc. On veut que tout ça se rassemble et que ça fasse un grand boom, qui soit le grand soir. Je pense qu'il y a cette idée là derrière. Bon, là, je, je, je, je reviens à ce que je, je, je viens de dire. Là, les, les luttes de toutes les luttes, non, les commerçants contre les contrôles fiscaux, est-ce que ça fait partie des luttes Les chrétiens pour la défense du mariage traditionnel. Donc, on veut les... Bonne lutte, mais la nature d'être une bonne lutte euh, n'est pas écrite sur le front de la lutte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui va nous dire euh, qu'une lutte est bonne ou pas La seule chose qui peut nous dire si une lutte est bonne ou pas, c'est nous, moi, de l'extérieur de la lutte, euh, je juge telle lutte comme étant euh, justifiée ou pas. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas automobiliste et je me demande, est-ce que la lutte des automobilistes contre les, contre les radars est justifiée eh bien, moi, de façon indépendante, j'essaye je de comprendre objectivement si c'est juste ou pas. Sans être une femme, je juge que la lutte des femmes est juste. Sans être un automobiliste, je juge que la lutte des, des, euh, des, aut des automobilistes est euh, une mauvaise lutte. Donc, c'est pour mettre l'accent sur la nécessité d'un point de vue extérieur sur la légitimité, légitimité d'un point de vue extérieur et objectif. Ceci parce que l'intersectionnalisme tend à nier la légitimité de, de toute parole autre que celle des, entre guillemets, personnes concernées. Et aussi, pourquoi la convergence des luttes serait une fin en soi. Donc cette idée d'implosion et de grand soir, c'est quelque chose que, que je n'accepte pas. Cependant, je pense qu'il y a la possibilité d'une forte alliance et d'une forte synergie des différentes luttes pour la, la pour la libération de différentes contre différentes oppressions donc et j'y reviendrai euh, ultérieurement là un petit